Des enjeux aujourd'hui c'est de trouver des solutions qui sont en adéquation avec le besoin initiateur et de le faire le plus rapidement possible et pour cela il y a l'itération alors l'itération c'est quoi et bien c'est tout simplement de construire un prototype de le tester d'en apprendre quelque chose et avec cet apprentissage de construire un nouveau prototype et les organisations qui vont être capables de faire cette boucle le plus rapidement possible vont assez rapidement trouver justement cette solution qui correspond véritablement aux besoins de leurs utilisateurs, de leurs clients, des citoyens, et blablabla. Bla bla. Alors, Jeff Bezos, c'est le patron d'Amazon, donc c'est une boîte qui va extrêmement vite en termes d'innovation et de transformation. Eh bien, il dit que les boîtes qui ne testent pas, qui n'expérimentent pas tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, elles sont sûres d'une chose, c'est qu'elles vont mourir. Celles qui osent tester, expérimenter, vont sans aucun doute se planter euh, une paire de fois, beaucoup de fois, et endommager un petit peu leur business, mais au moins elles vont survivre et elles ont une chance en fait, de tirer leur carte du jeu. Alors, c'est exactement ce que nous faisons dans l'atelier de Zemthinker. Nous aidons en fait un changement de posture et euh, une volonté, un désir d'itérer.